Nous sommes un exemple à suivre. Il y a eu un temps pendant lequel c'était nous qui étions des cadets. En ces temps-là, tout le monde était notre aîné. Plus l'âge avance, plus le nombre de nos cadets augmente et en même temps le nombre de nos aînés diminue jusqu'à ce qu'il n'y aura plus que nous comme aînés sur cette terre. À notre enfance, les adultes étaient notre modèle. Et aujourd'hui, nous avons grandi. C'est notre tour maintenant d'être un exemple à suivre pour les cadets. Soyons un bon modèle pour eux. Et la meilleure façon d'être un modèle pour eux, mes frères et sœurs, c'est de leur démontrer qu'il est possible de vivre une vie chrétienne, qu'il est possible de craindre Dieu dans un monde envahi et intoxiqué par le mal, qu'il est possible de réussir sa vie sans passer par la corruption ni par l'occultisme et sans céder son corps au péché. C'est d'une telle génération que les cadets ont besoin d'avoir pour modèle. Peu importe notre âge. Plus nous grandissons, plus crucial devient la nécessité de vivre en responsable et de craindre Dieu. Timothée 4.12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Shalom